c'est ma responsabilité vous devez donc suivre les consignes et règles de comportement que vous allez lire sur le contrat soyez prudent et essayez plutôt d'arriver que de vous surmonter a hein, part que la seule chose qu'on veut nous c'est pas de monter que des descentes le reste on s'y tient descente descente pas monter moi je dis toujours ne rien faire c'est déjà ça de fait on y va les gars Merci. Merci. Et au refuge, en fait, on saura que nous Eh ben ça on verra là-haut. Mais une chose de bien, c'est qu'on ne monte pas en pédale. Ah oui, ça, C'est ça c'est bien. Ah.